Ce soir, ils ont annoncé une tempête terrible. J'ai poussé les équipes dans une métripe. À la maison, j'ai une famille qui m'attend. Je ne vais pas rester bloqué ici. J'attrape mon manteau, dévalle les marches par 6. Au dîner, un gratin de courgettes. Ça prend du temps à préparer. Je dois me dépêcher. Heureusement que j'ai fait des courses hier. Quelqu'un arrive sur le palais du second, mais je trouve la place de passer. Soudain, je sens une force dans mon dos. Et tout à coup, mon corps bascule par-delà la barrière. Ce soir, j'ai tué mon patron. C'était simple. J'ai juste sur le pousser. Je ne ressens rien, ni plaisir, ni regret, à la vue de son corps brisé, comme une mine de crayon, je juste fais voilà, maintenant je rentre chez moi, tiens, je me prends une goutte au visage, je lève les yeux, et noir nuage, annonce l'orage, ce soir c'est pire, depuis des mois j'ai esquivé le miroir, je gueule ou je broie du noir, alors j'arrive à rien et que c'est aux autres d'en pâtir, je peux me voir, une bête noire, ma mise au placard, m'a laissé avec le cafard, euh, la tête à bloc sort du taf, on pense en point d'air mais proche pour, pour calmer mes nerfs, je me, je me déteste. C'est moi sur le carreau, je faudrais tout abandonner. Donc je si tire une masse flasque, il me faut un moment pour connaître le corps de mon boss. Les fronts me saisis, je fuis, je cours. Ce soir encore, j'ai le vague à l'âme, larme à l'œil. Alors je me suis imaginé face à la mer, à faire danser aux quatre vents les mille vers, Mais j'ai que le crayon et la feuille. Alors je crie, crie, crie, en remplir des pages, et je me sens vite, vite, vite comme à la plage. Alors je nage, nage, nage, en semblant de bonheur, mais puis je trompe le public quand je suis seul spectateur. De toute façon, il n'y a déjà plus de lumière, ni de rideau. Et la scène, c'est rien de beau, juste le quotidien dans galérien, juste la prose dans Bon à Rien, à peine capable de faire rimer des mots, à peine capable de le faire avec des mots. J'ai pris une grande bouffée d'air pour calmer mes maux de tête les gouttes qui s'abattent, là-bas sur le carreau. Je vais sur les nerfs, me replie sur moi-même. Je m'énerve et les jours passent. Mais il y a toujours des gouttes sur le carreau. J'entends que la pluie battante. J'écris les merveilles du ciel. Une vacarme de l'orage me tire de ma torpeur. Les saisons passent. Je reste en place. Toujours là. Toujours au même endroit. Le monde course avancé et je reste en place. Chacun sa place et j'étouffe. Les années sont passées. J'ouvre la fenêtre, prends une grande bouffée d'air. C'est créé un passant alors que les gouttes ruissellent sur le carreau.